Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres Disent, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du bélier pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Mercure est déjà entré dans votre signe. Durant le passage de Mercure dans votre signe jusqu'au 27 avril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 Les métiers dans le domaine des ventes et les activités commerciales seront très favorisés par ce passage. Durant toute cette semaine, Mercure fera un sextile avec votre gouverneur Mars, qui est dans votre onzième maison alors vous allez vous exprimer avec brio et très facilement et vous allez concrétiser efficacement vos idées et vos initiatives qui seront très favorisées par cet aspect entre ces deux planètes. Les activités de groupe aussi seront très favorisées. La prise des décisions sera aussi favorisée ainsi que la puissance de convaincre ou de plaire par la parole ou les communications écrites. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la Lune sera dans le Capricorne, votre dixième maison. Deux, as deux aspects se forment durant cette période euh, entre la Lune et le Soleil et Mercure dans votre signe, qui font de cette période très délicate. Des vieux conflits avec certaines personnes, fort probablement au niveau de votre travail, referont surface et des disputes et des tensions compliqueront les discussions et les, les empêcheront d'être objectifs. Donc, cher bélier, vous avez toujours cette conjonction lourde dans votre dixième maison entre Jupiter et Pluton. Alors, la patience est toujours requise. Évitez les sottes d'humeur et les commentaires vexants. Et patientez, les prochaines journées seront moins stressantes. Donc, évitez les confrontations durant ces journées autant que possible. Car, vous n'en sortirez pas gagnant. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le verso, votre onzième maison. Durant cette période, vous pourriez vous sentir un peu hyperactif et vous voudriez accomplir beaucoup de choses. Mais vous sentirez que quelqu'un ou quelque chose vous retient, ce qui pourrait causer quelques irritations. Vous voudriez prendre les initiatives et réagir là-dessus. Et des fois, vous oublierez que. Euh, vous, vous oublierez même de les proposer d'abord ou de demander l'avis des personnes concernées. Donc, vous pourriez euh, réagir sur vos, vos initiatives avant même de consulter les personnes concernées. Vous pourriez aussi vous sentir. Sexy et charismatique et courageux, ce qui vous donne une poussée auprès des autres qui laisserait tomber le fait que vous paraîtriez un peu autoritaire ou trop assertif. Donc votre charme et votre charisme pourraient vous aider beaucoup là-dessus et que les personnes pourraient ne voir que ce charme et ce charisme dans vous et pourrait peut-être ne pas bien voir ou laisser tomber même le fait que vous pourriez être trop assertif des fois. Samedi et dimanche, la lune sera dans les poissons, votre douzième maison. Votre optimisme laisserait à désirer et vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à vous motiver. Pour même peut-être sortir du lit le matin,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 les prochaines journées seront beaucoup plus agréables. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très joyeuse fête, euh, joyeuse Pâques et euh, je vous adore, je vous aime beaucoup, à la prochaine.